Bonjour les amis, aujourd'hui ah, je suis avec Sassandra. Oui. oui. Sassandra Tiki. Eh bien je suis Sassandra, <rire> déclencheuse de vie magique. Sophrologue et coach de vie. Et pourquoi tu es sur ma vidéo et eh ben parce que tu m'as invité à y être, tout ça. Eh ben, -être. Elle ne le sait pas. J'adore, j'adore ces moments euh, improvisés. C'est En fait, ça, Sa Sandra, j'avais envie de parler d'elle parce qu'elle fait des vidéos. Elle a fait un, elle fait un défi en ce moment, au moment où j'enregistre ça. Donc quand vous le verrez peut-être plus tard, ce sera peut-être plus valable. Mais les vidéos, elles sont sur le net, vous les retrouverez. Vous allez la googliser. Ça, Sa Sandra fait un défi. Et je voulais justement mettre ça en avant. Parce que ça, Sa Sandra, contribue à faire du bien dans le monde. à, à contribue à développer l'optimisme autour de nous. À développer l'amour autour de nous. Et je trouve que... Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit la méthode eh bien c'est toujours bon tant que ça fait du bien aux autres. Tu peux nous parler de ton, de ton défi Mon défi, alors mon défi est 30 vidéos en 30 jours, une vidéo inspirante et impactante par jour où je parle de la magie de la vie. Donc je parle de l'importance d'avoir un but, d'avoir un désir ardent, l'importance eh de, de tendre vers ce qu'on veut de, de mieux dans notre vie, vers nos rêves et que c'est possible dès lors qu'on qu met en place des actions et qu'on garde toujours une attitude positive, optimiste. N'est-ce pas Michel quelle énergie! Vous avez vu ça? Allez voir ces vidéos. Sassandra, rappelle-nous rappelle un petit peu où c'est qu'on peut te trouver. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook actuellement. Sassandra euh, Leguet Rénal s a b s a n d r a l e g u a y r a y n a l Bon écoute, suis tout perdu, jours, je vais mettre le lien parce que c'est compliqué Et dans quelques <rire> jours, eh bien, je lance mon blog Donc euh, je garde encore le suspense Parce que le nom n'est pas encore euh, tout à fait euh, identifié, trouvé, acté Mais il y aura le mot magique dedans Donc si vous tapez magique sur Facebook Il y a de fortes chances qu'il vous soit proposé en tête de liste Ça, ça s'appelle du teasing Ça, Sandra, bravo, je voulais juste vraiment que mon auditoire fasse connaissance avec toi parce que Merci. tu fais de belles choses Merci. et je trouve que les gens qui font du bien autour d'eux méritent d'être mis en avant il y a tellement de mauvaises choses autour de nous, il suffit d'allumer la télé alors justement mmh. éteignez la télé y allez chercher ce qui fait du bien et quel que soit le fond, quelle que soit la forme, allez chercher ce qui fait du bien et oubliez les imperfections, parce que moi je suis le premier. Mes vidéos, elles sont super imparfaites. Hein. Mes, mes contenus sont super imparfaits. Mais ce qui compte, c'est l'énergie que l'on donne, l'énergie positive. Et Sassandra fait partie de ces belles personnes. Voilà. Donc, vous cliquez sur le lien que je mets là en bas de la vidéo. Sassandra, moi je continue à te suivre et je te dis à très bientôt. Merci Michel, à bientôt. Simplifiez-vous la vie, les amis, et soyez heureux. Ciao. Ciao, ciao.